Bonjour à tous, bienvenue pour le chapitre 4 de LearningTamoul.com. Aujourd'hui, c'est les mois de l'année C'est parti, 12 nouveaux mots pour votre vocabulaire 13 en comptant, les mois Mois en tamoul, c'est madangal Si c'était un seul mois, ça aurait été madam On aurait enlevé ces trois lettres, on aurait mis un Humana. Maintenant, vous connaissez les lettres, vous savez ce qu'est un umana. ma au singulier. Là, on en a plusieurs, donc ça va être ma Donc, on commence par le mois de janvier. Taï. Donc, une lettre, taï. Taïana, taï, le mois de janvier. Ma-si. Ma-si. Pa-ung. Ku-ni. panguni. Vous noterez qu'il n'y a plus les tirer entre chaque mot pour séparer les syllabes. D'accord Parce que voilà, vous avancez petit à petit, vous avez le niveau, vous n'avez plus besoin d'être aidé petit à petit. Bientôt, il n'y aura plus le mot anglais. Hein Donc, euh, préparez-vous. Pangoni, ensuite, on a Titerei, Si, It, Titerei, Baiga, Si, Baiga, Si, Ani, Adi. Donc, ça c'est facile, donc j'y vais un peu plus vite. Hein. Avani. Avani. Donc, trois lettres. C'est là que ça, ça, ça, ça se corse un tout petit peu. Donc, pour da -ti. Donc, ça fait pourr D'accord -da Excusez-moi, j'ai un peu bégué parce que quand on fait coup, <rire> séparément, ça fait un peu un, un choc. Donc, pourr ipasi ai up pas si ai pas si vous voyez bien qu'on double les deux lettres parce que c'est doublé pareil ici kartigai k ir et en fin décembre margali ma margali alors, je vais les dire en, une fois, encore une fois, euh, les douze mots. Je vous laisse, euh, je vous laisse une, une ou deux secondes pour répéter après moi. Si c'est n'est pas assez, vous me mettez en pause, vous prononcez, vous essayez et <rire> vous me remettez en play pour écouter la suite. Alors, taï, masi, pangoni, cittirei. Vaigasi, Ani, Adi, Avani, Purattari, Aipasi, Kartihai Margali. Voilà, donc on a appris les 12 nouveaux mois, enfin les 12 nouveaux mois, non, ils ont toujours été là, donc les 12 mois en tamoul, c'est nouveau pour vous, un nouveau vocabulaire en plus, un moyen pour vous de vous tester, euh, de tester vos connaissances de la langue, enfin de l'alphabet tamoul maintenant. Euh, donc euh, moi je vous vois au chapitre 5, je vous laisse vous entraîner. Allez, à bientôt!